On va télécharger, installer et ouvrir l'application Statue Saver. On aura ici tous les statuts à enregistrer, qu'ils soient photos ou vidéos. Donc, pour enregistrer un statut, on devra d'abord cliquer dessus pour le prévisualiser, puis cliquer sur le petit plus vert et ensuite sur Save. Voilà, le statut étant enregistré, on peut le consulter directement dans notre galerie ou dans le dossier Story Saver.